Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je vais vous parler de certains coachs qui euh, se disent être à la tête de la meilleure école de trading et qui font beaucoup de vidéos euh, et qui vous disent euh, que les brokers prennent des commissions exorbitantes et qu'il est très difficile de gagner sur les marchés à cause des commissions des brokers. Alors moi, ça me fait énormément rire quand je vois ce genre de vidéos, surtout par des... lorsque c'est dit par une personne qui dit avoir beaucoup de diplômes, avoir été trader. Et forcément, quand on voit l'évidence, quand on trade un petit peu, on se rend compte que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Alors je vais vous montrer les commissions réelles que vous avez sur des trades, par exemple sur le forex, sur l'euro-dollar avec le scalping, le scalping où on prend très peu de bénéfices et où normalement effectivement on devrait être pénalisé par les commissions des brokers. Voilà je vous retrouve dans un instant. Sur ce tableau ici vous voyez quelques scalps pris euh, avec ma méthode de scalping. Donc vous voyez que ce sont la plupart des scalps sont pris avec une taille de 0,20 lot ce qui correspond donc chez le broker euh, avec lequel je travaille à euh, 1,4 euros ou dollars bon euh, pour donc 0,20 lot puisque le coût c'est sur l'euro dollar donc de 1 pips donc de et de 7 euros le lot donc ça fait 70 centimes pour 010 lot et 1,4 pour euh, 0,20 lot. Donc on voit bien qu'il vous reste une marge suffisante lorsque vous faites des trades gagnants donc même ici 4,49 de gain pour un coût de 1,40. Donc cette pour un coup de 1,40 de 1, ici donc un trade perdant moins 0,90 pour un coup de 1,40 donc ça s'additionne à ce moment là mais vous voyez bien que au plus vous avez de trades gagnants au plus bien sûr vous gagnez mais que le problème n'est pas du tout les commissions mais plutôt les résultats que vous faites dans votre trading donc ce qui importe c'est d'avoir une bonne méthode de trading en scalping bien sûr on prend des plus petits gains que sur du day trading donc théoriquement ça devrait être plus difficile de faire des gains avec les, les commissions des brokers mais vous voyez que ce n'est pas du tout un problème quand vous avez une bonne méthode de scalping. Donc les personnes qui disent que les, les brokers euh, prennent trop de commissions ou que si, les, si vous êtes perdant, c'est la faute des brokers, euh, je ne sais pas où ils vont chercher ça, mais euh, je pense qu'ils n'ont jamais tradé de leur vie ou en tout cas très peu. Vous voyez bien que le problème n'est pas là. Vous voyez que vous avez euh, pour un gain de, de 21 euros ici, vous avez 1,40 de coût, euh, même quand vous faites des petits gains. Vous avez chaque fois même ici 1,60 ben vous êtes en bénéfice, hein? 4,84, 3,22, 12,39, euh, 15,63, 12,39 encore ici 138. Bon c'est sûr que sur des trades longs euh, vous avez un gain bien plus important et la commission est ridicule mais même en scalping donc euh, vous voyez que vous avez quand même des bénéfices suffisants si vous avez une bonne méthode de scalping. Donc les, les personnes qui se disent coach en trading et qui euh, vous disent que vous perdez à cause des commissions des brokers, euh, je crois qu'ils devraient retourner à l'école, hein, ils devraient suivre ma formation ou suivre une autre formation. Mais quand j'en vois qui vendent des, des formations à 10 000 euros et qui disent que... <rire> qu'on perd à cause des commissions des, des brokers, moi ça me fait, ça me fait énormément rire. Hein. Des gens qui disent qu'ils ont des tas de diplômes, qu'ils ont été traders et qui vous annoncent dans des vidéos des, des absurdités pareilles, euh, moi je dois dire, je, je m'éclate de rire quand je vois ça. Hein. Enfin, vous voyez quand même, la preuve est là et vous pouvez le tester vous-même qu'avec euh, des commissions de brokers de, de 1, à 1 pips, euh, Bon, de 7 euros le lot sur, sur euro-dollar, ça pose vraiment pas un problème euh, de faire des trades gagnants. Si vous perdez, c'est que vous n'avez pas une bonne méthode de trading. Donc vous euh, voyez qu'avec ma méthode de trading qui coûte moins de 200 euros, vous arrivez à faire euh, euh, des gains comme ça et que ça pose absolument aucun problème, les commissions des brokers, euh, faites votre choix. Est-ce que vous allez écouter et suivre des formations à 10 000 euros qui vous disent que vous ne pouvez pas gagner euh, à cause des commissions des brokers, ou bien est-ce que vous préférez ma formation au scalping euh, à moins de 200 euros, qui vous donne une méthode efficace pour gagner tous les jours 90 à 100 de votre aide. Donc c'est à vous de choisir. à bientôt dans une prochaine vidéo.